Bonjour à tous, voici votre horoscope du 30 août au 5 septembre. Vous avez les positions planétaires dans le descriptif de la vidéo, ça c'est une chose, vous avez un horoscope mensuel du mois de septembre à visionner, c'en est une autre, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui le live du mardi, il ne faut pas que je l'oublie, hein, parce que vous l'aimez bien ce live. Et ensuite, bon, comme d'hab, vous pouvez aller sur Tipeee si vous avez des questions à, à, à me poser, ou, euh, et puis aussi euh, euh, sur Instagram et sur Twitter. Bélier et ascendant bélier, dans votre horoscope de cette semaine de rentrée, eh bien, nous avons toujours toutes les planètes en vierge. En plus de ça, il y a une nouvelle lune, hein, euh, mais elle est en bon aspect avec Uranus, donc c'est une nouvelle lune qui parle de progression, de nouveauté, d'ouverture, et nous avons Mercure qui est rentré aussi en vierge, alors sachez que Mercure c'est quand même la planète dominante de la vierge, donc on va regarder peut-être d'un peu plus près ces aspects. Euh, elle fait euh, disons euh, plutôt des bons aspects, donc avec Uranus, euh, avec Saturne aussi. Donc si vous avez tendance à vous énerver cette semaine, parce qu'avec toutes ces planètes en vierge, c'est pas impossible que vous ayez de bonnes raisons de vous énerver, ou de... Euh, même de, de somatiser, d'avoir mal ici, d'avoir mal là, parce que vous vous stresserez tout simplement. Donc il euh, y a une chose importante, reposez-vous sur mercure, c'est-à-dire parlez, ne gardez pas pour vous euh, ce qui se passe à l'intérieur, cet énervement, euh, C'est euh, euh, comment dire, euh, même si vous avez mal quelque part, etc., dites-le, bon, euh, n'allez pas en parler en permanence non plus, parce que ça va énerver l'autre, mais euh, essayez quand même, euh, ou alors allez consulter le médecin, c'est le bon moment d'ailleurs euh, de, si vous avez un check-up à faire ou des examens de routine, eh ben, la période Vierge est toujours la, la, la meilleure période puisque le Vierge est le, le signe de la santé. Donc occupez-vous un petit peu de, de vous et si vous sentez que vous êtes trop nerveux, que ça déborde un petit peu, eh bien hein, euh, vous parlez ou alors vous vous défoulez en faisant de l'exercice, hein, en faisant un petit peu de sport. Euh, tout ça, c'est parce que finalement euh, l'énergie s'accumule, hein? la Vierge c'est un signe qui accumule. Hein? D'ailleurs, euh, pour parler d'un autre domaine, il y a beaucoup de collectionneurs hein, chez les Vierges. Donc ne collectionnez pas euh, le stress, hein? c'est vraiment le conseil que je peux vous donner cette semaine. Vous aurez une bonne journée, bon elles seront toutes euh, euh, intéressante, euh, mais comme je vous le disais, stressante, alors que je dis la Lune en Sagittaire eh ben vous portera à la détente, à prendre de la distance avec euh, euh, toutes ces planètes euh, donc euh, de la Vierge, et d'ailleurs si vous êtes du premier décan, et eh bien oh, ça passera, hein, Vénus, Mercure, tout ça seront dans le 2e décan, euh, en bon aspect cela dit avec Saturne. Enfin bref, donc ce sera une journée euh, vraiment très sympathique pour vous, où vous pourrez vous évader, penser à autre chose euh, et ne plus tourner en rond surtout. Mmh. Taureau et ascendant, taureau, dans votre horoscope de cette semaine, eh ben, comme la semaine dernière, vous avez toutes les planètes sont de votre côté euh, puisqu'elles occupent le signe de la Vierge. Alors il y a une nouvelle lune hein, évidemment, ce lundi, c'est la deuxième du mois, c'est rare, hein, qu'il y ait deux nouvelles lunes dans le mois, euh, et c'est une bonne nouvelle lune puisqu'elle est en, en harmonie avec euh, euh, avec uranus, et puis bon, elle est conjointe aux autres planètes. Donc il y a toutes ces planètes en vierge qui sont dans un secteur de votre thème qui vous valorise. Hein. Et je vous l'ai dit la semaine, la semaine dernière, plutôt, euh, mettez-vous en valeur, mettez-vous en avant, n'attendez pas qu'on le fasse pour vous, euh, n'ayez pas de, de fausse pudeur, euh, souvent la Vierge, on le sait, elle est très pudique, donc euh, vous le Taureau, quand il s'agit de vous mettre en avant, vous êtes euh, plus que pudique, do... ce n'est pas que vous n'osez pas, c'est que vous trouvez que vous aimez le naturel, donc vous voudriez que ça vienne tout seul, que les gens reconnaissent d'eux-mêmes, que vous avez de la valeur. Bah, parfois les gens, ils ne font pas ce qu'on attend d'eux, ils ne sont pas reconnaissants, ils ne savent pas euh, vous valoriser, donc euh, faites-le vous-même, hein? faites-vous, euh, faites votre propre publicité, euh, essayez de montrer davantage euh, toutes les qualités qui sont les vôtres, hein, les, les qualités au travail ou dans la vie quotidienne. Hein, et vous en avez euh, énormément. Je, je pense que euh, vous êtes un des signes. En plus, ça, vous avez tendance à trouver des solutions euh, à tout. Hein, ça, je vous l'ai souvent dit. Et ce sera accentué euh, avec le le Mercure, avec Mercure en vierge, qui est extrêmement rapide, hein, ça vous n'allez pas le voir passer comme une fusée. C'est-à-dire que si vous avez une solution à trouver, en deux temps, trois mouvements, vous l'aurez trouvé et vous l'appliquerez. Hein, ça ira dans la foulée. Vendredi et samedi sont les meilleures journées de la semaine pour vous, puisque il euh, y a la nouvelle lune vendredi, samedi la lune sera encore en vierge, fera des bons aspects, donc euh, bon, euh, c'est vraiment le moment de briller, de vous mettre en avant, de vous faire beau, de vous faire belle, peut-être vous pourrez séduire quelqu'un, ou euh, vous avez peut-être quelqu'un en tête en tout cas, et vous pourrez trouver une stratégie pour euh, euh, obtenir ces faveurs. Hein? Donc euh, faites-vous confiance! Hein? Mm. Gémeaux et ascendant Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, on retrouve à peu près les mêmes conditions que la semaine dernière, c'est-à-dire toutes les planètes en vierge dans votre secteur, de la famille, de la maison, euh, qui représentent les bases de votre existence, les traditions aussi qui sont les vôtres. Alors je, bon, il n'y a pas de fête spéciale, mais peut-être qu'il y a une tradition familiale à respecter cette semaine ou que vous aurez euh, genre de réunion euh, familiale, euh, avec euh, la conjonction toujours euh, du Soleil et de Vénus, bon elle se défait, hein, mais euh, elle est encore euh, valable quelques jours. Euh, quel conseil vous donner? Parce que euh, c'est sûr que vous allez être un petit peu nerveux hein, avec, euh, avec cette euh, prééminence des planètes en vierge, hein. elles sont nombreuses puisque Mercure a rejoint les autres et que mercure c'est la planète de la vierge et c'est la planète des nerfs. Donc vous allez forcément être un peu stressé, euh, euh, vous aurez peut-être du mal à, à dormir et, euh, et puis peut-être que vous allez vous poser trop de questions, que ça va tourner un petit peu trop dans votre tête, pourtant bon euh, en tout cas premier décan il n'y a pas trop de problèmes les problèmes sont plutôt pour le deuxième décan, avec toutes ces planètes qui vont être ou qui sont déjà en dissonance avec Neptune. Là vous risquez d'être un petit peu euh, contrarié euh, par la tournure que prend votre carrière, ou le fait que vous n'arrivez pas à vous décider sur quelque chose. Vous savez, si vous n'arrivez pas à vous décider, euh, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Donc à votre place, je prendrai du recul, j'essaierai de parler avec des gens euh, euh, qui ont déjà une certaine expérience euh, et qui peuvent vous donner des conseils pour mieux vous gérer, parce que j'ai l'impression qu'avec cette dissonance de Neptune, en tout cas deuxième e décan, vous avez du mal à vous gérer et à gérer les rapports aussi avec les autres, et surtout avec l'autorité des autres. Hein. Vous, vous supportez mal qu'on vous dise ce que vous devez faire. Dimanche et lundi seront des bonnes journées avec la Lune qui va être en balance chez Vénus. Donc disons que ben, vous aurez le plaisir de constater que vous plaisez vous le verrez dans le regard des autres, dans le regard de votre amoureux ou de votre amoureuse, il y aura de l'amour, peut-être même de l'admiration, enfin bref, vous pourrez profiter à fond de ces deux belles journées! <musique> cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de cette semaine, comme je dis aux autres signes, on retrouve à peu près la même configuration, puisque toutes les planètes sont encore évidemment en Vierge, un signe ami, et même mercure a fait son entrée en vierge, ce qui elle se rajoute hein, aux autres planètes, et c'est la planète euh, maîtresse de la Vierge, donc euh, ces aspects sont très importants. Or elle va être excessivement rapide, c'est-à-dire que euh, vous allez ressentir ces influx euh, une demi-journée, pas plus. Et alors du coup, hein, il va falloir être rapide. Il y a euh, très certainement une proposition, un coup de fil, euh, quelque chose que vous aurez entendu autour de vous, euh, hein, vous sautez dessus, euh, vous vous faites rapidement euh, le tour de la question en vous disant est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi, vous vous interrogez quand même! Hein, euh, et euh, bon, euh, pareil, si vous avez des rendez-vous à prendre, si vous avez une démarche à faire, bon, ce sera fait rapidement! Hein, euh, Mercure, elle ne rencontre... Euh, bon, c'est vrai qu'elle va être en dissonance avec Jupiter, mais bon, ça va durer pareil, hein, quelques heures, et euh, peut-être que vous en ferez trop pour obtenir quelque chose par exemple. Hein. Mais bon, l'ambiance générale de cette semaine est plutôt bonne et elle vous incline à être plus communicatif, à être encore meilleur en affaires, hein, parce que de ce côté-là vous êtes toujours assez bon, et il est possible que hein, ce soit la multiplication des petits pains, c'est-à-dire que vous euh, on, on vous sollicite un petit peu de tous les côtés. Peut-être que vous aurez trop même de, de sollicitations parce que c'est une semaine où il y a quand même un petit peu d'excès dans l'air, dans la mesure où, euh, bon, Neptune est en bon aspect avec vous, mais elle va être aussi euh, en dissonance avec le soleil, avec mercure, avec euh, d'autres planètes. Donc euh, bon, euh, c'est possible que, euh, vous voyez, ça manque un petit peu de limite. Euh, bon ça, ça vous arrive de tous les côtés et euh, bon, il va falloir très certainement être bien organisé hein, pour gérer tout ça. Deux bonnes journées, mardi et mercredi avec la lune euh, du scorpion. Alors elle est en harmonie avec vous et, et surtout elle valorise euh, qui vous êtes, elle valorise toutes vos qualités, donc euh, ce sont deux journées où vous pourrez vous admirer dans la glace ou être admiré euh, par vos proches. Lion et ascendant Lion dans votre horoscope de cette semaine, bah, c'est pareil que la semaine dernière, plus ou moins. Hein? Les planètes ont avancé, c'est sûr, mais elles sont encore toutes en Vierge et en plus de ça. Euh, Mercure se rajoute, hein? Mercure conjointe au soleil, conjointe à mars, conjointe à vénus, enfin... Bon, c'est vraiment... Alors la planète est très rapide, donc euh, il est question hein, on l'a dit, de votre argent, éventuellement d'un achat, euh, éventuellement d'un placement aussi, hein, euh, peut-être que vous avez quelques économies, la Vierge étant le signe de l'économie, les lions aiment bien faire des économies, tout en se montrant souvent très généreux avec ceux qu'ils aiment. Hein. C'est un petit peu la contradiction dans, dans votre personnalité, et c'est une contradiction qui fait votre intérêt hein, quand même. Donc euh, il va être question d'argent, de discussion avec mercure, de discussions qui vont à mon avis euh, arriver, aboutir rapidement. Hein. Pourquoi? Parce que peut-être vous aurez préparé votre, euh, vos échanges, votre rendez-vous, enfin euh, ça aura été préparé dans votre tête ou peut-être sur le papier, en tout cas, il vous est vraiment conseillé de ne pas arriver avec les mains dans les poches à vos rendez-vous, ou alors de ne pas appeler certaines personnes au mauvais moment, ou, ou si vous n'avez pas euh, en tête exactement précisément ce que vous allez dire et ce que vous allez demander. Parce que vous êtes euh, en période vierge, on est dans une période où on demande, où on a des besoins, hein, des besoins euh, matériel la plupart du temps, mais ça peut être d'autres euh, besoins. Hein? Et y, y, vous avez à demander, donc euh, je vous l'ai expliqué la semaine dernière que c'est pas toujours très agréable pour votre signe de demander, mais si vous préparez bien les choses dans votre tête, euh, ce sera pas trop difficile. N'y hein? allez pas à l'inspiration, euh, au besoin même, vous en discutez avec des proches, euh, vous, vous voyez avec eux comment vous pouvez tourner vos phrases de manière à ce que vos demandes euh, appellent une réponse positive. Jeudi sera plutôt une bonne journée, la lune sera en Sagittaire, donc c'est votre signe, euh, comment dire, euh, c'est le signe qui vous met le plus en, en valeur dans votre zodiaque, euh, qui gère votre image, l'image que vous donnez aux autres et l'image que vous avez de vous-même. Bon, je peux vous affirmer que vous aurez une très bonne image de vous-même, je dis, et que à ma foi cela transparaîtra hein, dans vos relations avec les autres qui seront euh, plutôt... Euh, plutôt bonnes. Vierge et Ascendant Vierge dans votre horoscope de cette semaine. Euh, tout d'abord, bon anniversaire. Hein, on va euh, passer du premier décan, premier jour de la semaine, au deuxième décan, milieu de semaine. Et alors, le, autant le premier décan est favorisé et, hein, par euh, la nouvelle lune, par exemple, qui a lieu lundi, ou par l'entrée de Mercure euh, euh, également en Vierge, euh, donc chez vous. Euh, elle va être très rapide, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, enfin, fait, tout ça nous met dans une ambiance qui peut être un petit peu dans l'énervement pour certains, dans l'inquiétude pour d'autres, dans le stress pour les troisièmes. Euh, mais ça peut être des stress positifs, hein, parce que par exemple si vous avez rencontré quelqu'un, si vous êtes tombé amoureux, si vous avez eu des bonnes nouvelles, ce qui est très possible, eh bien euh, bon, euh, ça provoque du stress positif, mais c'est quand même du stress! Donc euh, ça se répercute sur votre corps, et c'est pour ça que vous êtes souvent... Euh, euh, vous avez peur des maladies, hein? la, la vierge en général a peur des maladies, et souvent c'est ce qui fonde euh, sa, sa volonté de soigner les autres. Hein, comme ça en même temps, elle se soigne elle-même. Donc je vous conseille ce, cette semaine et eh bien d'être justement celui ou celle qui va donner des bons conseils, qui va être là à l'écoute des autres, qui va euh, donc pouvoir euh, à travers les conseils que vous donnez ou les soins que vous donnez, et eh bien vous faire du bien aussi à vous-même parce que bon, c'est votre période anniversaire, il faut un petit peu vous occuper davantage de vous, les planètes sont chez vous, hein, donc il faut penser à vous et ne pas vous mettre sans arrêt au service des autres comme, comme vous le faites, et puis surtout comme je vous le disais la semaine dernière, ne pas vous attarder sur trop, trop sur les détails. Hein. Essayez de prendre du recul et d'avoir un petit peu plus une vue d'ensemble, je vous assure que vous serez beaucoup moins stressé, beaucoup moins nerveux. Mardi et mercredi seront de bonnes journées parce que la communication sera au premier plan avec la lune en scorpion. Alors la lune en scorpion elle est un petit peu ambivalente, donc euh, euh, vous direz des choses, vous aurez de très bonnes intentions, hein, vous parlerez plus facilement peut-être avec les autres, mais euh, vous les mettrez un petit peu face à eux-mêmes. Alors je sais que c'est parfois une bonne chose, qu'ils ont besoin, certaines personnes ont besoin euh, que quelqu'un les mette face à eux-mêmes, mais essayez d'y aller en délicatesse euh, de manière à, à ne pas euh, provoquer trop de troubles chez vos interlocuteurs. Balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de cette semaine, on prend les mêmes et on recommence. C'est-à-dire que les planètes sont toujours en vierge, elles vont passer du premier au deuxième e décan, euh, même mercure qui vient d'arriver, euh, elle terminera la semaine dans le deuxième e décan en bon aspect avec saturne. Donc très rapide, hein. vraiment là euh, c'est la planète du mois hein, pourtant, puisqu'elle gère la vierge, mais elle va être d'une rapidité euh, donc euh, bon, on avait vu la semaine dernière qu'il y avait peut-être un peu trop de boulot, que vous étiez un peu débordé, pourtant vous êtes quelqu'un d'organisé, mais là peut-être que vous avez du mal et que vous aurez encore euh, du mal à vous organiser cette semaine, parce que ça viendra un, un petit peu de tous les côtés. Alors bon, mon conseil c'est le même, hein, c'est-à-dire euh, Prendre du recul, ne pas vous attarder trop sur les détails, parce que ce sont les détails surtout qui vont vous prendre du temps et, et qui vont vous stresser, parce que vous aurez l'impression de mal faire, de parfois même d'être un peu à côté de la plaque. Et puis bon, c'est vrai que vous aurez peut-être du mal à aboutir, à terminer les choses, vous voyez, c'est le euh, parce que il y aura une sorte de, de déconcentration ou de dispersion dans votre tête. Donc, encore une fois, prenez du recul, recentrez-vous sur vous-même, euh, organisez-vous dans votre tête avant de vous mettre euh, ou à travailler ou à passer des coups de fil, bref, à faire ce que vous faites euh, d'habitude. Il est vraiment important que qu'il euh, y ait une, une organisation à la fois dans votre tête et dans vos horaires, dans euh, euh, vos trajets, enfin dans tout ce que vous avez à faire euh, finalement dans votre quotidien. Euh, soyez aussi attentifs à la santé de vos proches, il est possible que vous deviez amener l'un de vos enfants euh, ou votre conjoint chez le médecin, pour un examen ou quelque chose de, de routine, hein? il n'y a rien de grave, ne vous inquiétez surtout pas. Jeudi est une bonne journée et la Lune est en Sagittaire, donc dans votre secteur de communication. Et bon, c'est la bonne journée si vous avez envie de, euh, de vous déplacer, de, si vous avez une démarche à faire, si vous avez un coup de téléphone à demander, mais vous savez, un de ces coups de téléphone où vous devez prendre rendez-vous euh, avec quelqu'un, ou alors vous devez demander quelque chose, pas un coup de fil banal à un ami, hein? non, c'est un coup de fil qui peut avoir des, des conséquences, quelles qu'elles soient, et comme Mercure est rapide, et ben ça se passera hein, sans problème. Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de cette semaine. Eh ben, on retrouve exactement euh, la même situation que la semaine dernière, sauf que les planètes ont bougé. Elles ont avancé. Donc, euh, la semaine dernière, c'était le premier décan qui était en vedette. Et eh bien là, ça va être une partie du premier décan et le deuxième décan. Euh, avec pour, euh, euh, je veux dire avec toutes ces planètes en Vierge, plus Mercure qui vient aussi de rentrer en Vierge, et c'est la planète du signe. Donc vraiment là, pour le coup, c'est rare hein, d'avoir autant de planètes dans, dans un signe. Et, et bon, il se trouve que c'est votre signe d'amitié, d'entraide, de solidarité, donc comme je le dis souvent, vous êtes des fidèles hein, en amitié, il n'y a pas plus euh, euh, solide que le scorpion euh, dans ce domaine, même si vous cloisonnez un petit peu parfois, hein, vous ne présentez pas les gens les uns aux autres. Euh, en tout cas, euh, c'est ce domaine qui va être privilégié. Alors essayez de ne pas faire les choses dans votre coin tout seul hein, cette semaine, c'est le conseil que je peux vous donner, c'est euh, que vous pouvez compter sur les autres, vous pouvez compter sur vos alliés professionnel, professionnels, et si vous n'en avez pas, il est urgent de vous en faire, si vous êtes dans une entreprise hein, bien évidemment. Mais même euh, si vous êtes euh, votre propre patron, il euh, y a des gens avec qui vous pouvez vous allier parce que vous leur apporterez quelque chose et ils vous apporteront quelque chose aussi vous avez un commerce, alors bah, par exemple le commerce voisin, ou euh, je, je sais pas, vous voyez des gens que vous fréquentez, que vous voyez quotidiennement, euh, tous ces gens-là peuvent vous aider et vous pouvez vous aussi les aider. C'est de l'échange, hein, une reconnaissance de, de l'altérité, et ça ne peut que euh, aller dans le bon sens et, et, et et vous aider à, à progresser dans votre vie professionnelle comme dans votre vie relationnelle. Vendredi, samedi seront vraiment de bonnes journées puisque la lune sera en vierge, ce sera la nouvelle lune vendredi, et alors elle va vous donner un petit coup de booster justement pour aller vers les gens dont vous pourriez avoir besoin ou qui pourraient avoir besoin de vous. Bon, il y a cette dimension-là, euh, mais euh, bon, samedi je pense que ce sera un petit peu plus quand même la dimension amicale et que c'est ce, en général le jour où on, on voit ses amis, où on organise une petite soirée entre copains. Euh, donc euh, ce vendredi sera ce, le jour des alliances et samedi celui des amitiés. Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, eh bien on va agiter la boîte, mais on retrouve les mêmes <rire> planètes, euh, euh, c'est-à-dire elles sont toutes en Vierge, même Mercure qui n'y était pas la semaine dernière est rentrée en Vierge, euh, et donc euh, qu'elle va traverser à toute allure, et euh, donc tout ça va peut-être ajouter un petit peu de stress, hein, parce que vous serez dans un climat où il sera important d'être discipliné, de suivre des règles, de, de, de, de supporter certaines obligations, or ça n'est pas du tout votre truc. Vous les sagittaires, vous aimez vous sentir libre de faire, enfin d'agir comme vous l'entendez et au moment où vous le voulez. Or là, ce sera pas du tout... Euh, il y aura même peut-être pour certains un travail à rendre dans des délais quand même assez serrés. Hein? Alors qu'est-ce que vous pouvez faire avec tout ce qui vous tombe dessus là, euh, qui est quand même... Euh, bon, qui va vous prendre énormément de temps c'est-à-dire que vous n'aurez plus euh, beaucoup de temps pour votre vie personnelle. Donc euh, il faut impérativement que vous parveniez à vous garder une portion de temps pour vous et pour euh, la famille, de manière à ce que vous ne tombiez pas dans un stress permanent et euh, hein, je ne parle pas de burn-out, mais bon, ce ne pas loin dans la mesure où, où vous aurez quand même énormément euh, euh, de responsabilités, de choses à faire. Donc euh, c'est important, euh, à mon avis, que vous trouviez des moments dans la journée, même si ça dure que cinq minutes, euh, où vous allez souffler et vous allez essayer de, de, de, de prendre de la distance, parce que pour vous, la meilleure des défenses, le meilleur des, des respirations, hein, c'est de prendre de la distance et de euh, d'essayer de ne pas trop vous attarder sur les détails qui, qui n'ont pas autant d'importance que vous le croyez. Dimanche et lundi seront agréables, la lune occupera la balance, donc on parlera d'amitié, d'alliance professionnelle, d'entraide peut-être, et dieu sait que vous en aurez euh, éventuellement besoin hein, de l'entraide, euh, si vous avez autant de, de responsabilités que je le pense, et eh bien ce serait pas mal de pouvoir euh, déléguer et d'avoir quelqu'un à qui euh, déléguer une partie euh, de vos tâches. Euh, C'est une chose que vous savez bien faire, hein, déléguer, donc euh, trouver la bonne personne, hein, attention! parce qu'il y a des aspects, il euh, y a des dissonances de Neptune cette semaine, donc vous pouvez tomber sur la mauvaise personne hein, à, à qui vous allez demander, qui va vous faire n'importe quoi. Hein. Donc euh, soyez sérieux! Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, c'est toujours la même chose, les planètes sont encore en vierge, elles viennent d'y rentrer, hein, donc c'est normal. Et Mercure s'est rajouté à elle, et elle va traverser la vierge elle aussi, euh, mais alors très rapidement, hein, plus rapidement que le soleil et les autres planètes. Euh, il se trouve que ce, euh, les planètes occupent un secteur de progression, d'ouverture, de... alors même si c'est la vierge, bon euh, c'est vrai que c'est un signe très réservé, je vous le disais, euh, pudique même, mais là euh, euh, comme Mars est dans le, dans le coup, je pense que si vous faites preuve d'une certaine audace, si vous prenez des initiatives un petit peu euh, différentes de celles que vous prenez d'habitude, que vous êtes un petit peu plus euh, audacieux, oui c'est ça que vous dépassez, essayez de dépasser vos propres limites, c'est ça qui est important parce que euh, vous avez tendance souvent, euh, vous êtes ambitieux hein, le Capricorne, mais vous vous limitez à ce qu'on vous demande, vous vous limitez à ce que vous estimez devoir faire, euh, et euh, parfois euh, bah, ce que vous estimez devoir faire c'est beaucoup plus que ce qu'on attend de vous. Hein. Donc euh, surtout cette semaine d'ailleurs, vous aurez tendance à, à à en faire trop, parce que les planètes vont être en dissonance avec Neptune, donc vous aurez plus euh, vraiment de limites, euh, sauf deuxième décan, euh, euh, vous avez Saturne sur votre, sur votre soleil, hein, pas tout le deuxième décan, mais euh, hein, deux ou trois dates de naissance, euh, Saturne est sur votre soleil, donc là, pour le coup, euh, ce sera bien que vous <rire> ayez quelques limites, mais pour les autres, bon, c'est quand même euh, euh, quelque chose qui peut vous aider euh, euh, ces dissonances sur Neptune à être un peu moins dans le devoir, parce que le problème du Capricorne, c'est qu'il est toujours dans le sens du dans le sens du devoir, de ses responsabilités, donc on ne peut pas vous le reprocher. Hein? Mais en même temps, euh, moi je pense que euh, quand, quand c'est trop, euh, ça ne peut pas vous servir que vous, vous faites beaucoup de choses, vous donnez vraiment énormément d'énergie et pour des résultats qui ne sont pas à la hauteur, tout simplement parce que bah vous en faites trop. Vendredi et samedi seront vraiment de bonnes journées. La Lune, il bah y a une nouvelle Lune d'ailleurs que je n'avais pas signalé, qui va donner de l'élan à, à l'un de, de vos projets, hein, parce que euh, surtout si vous êtes du premier décan, euh, vous avez un, un projet qui pourrait vous libérer de certaines contraintes hein, que vous vous êtes imposées vous-même hein, le plus souvent. Donc euh, avec euh, la nouvelle lune, vous allez très certainement pouvoir faire progresser ce projet. C'est une étape hein, parce que euh, les, les planètes vont reculer, euh, vont avancer de nouveau, et euh, donc il y en a encore pour quelques mois. Verso <musique> Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, c'est quasi euh, la même chose que la semaine dernière parce que toutes les planètes sont euh, encore en vierge, et euh, pour le coup euh, Mercure est arrivé en vierge, et Mercure c'est la planète de la Vierge. Donc on va euh, un petit peu baser euh, notre analyse de la situation sur euh, les, les influx de mercure qui, bon ma foi, est très rapide. Donc euh, s'il y a des négociations à mener, financières, euh, à n'importe quel niveau, il faudra que ce soit euh, plié rapidement euh, dans la mesure où bah, vous retrouverez pas mercure euh, le lendemain. Hein. Euh, C'est euh, dans la logique des choses, hein, après avoir rétrogradé, euh, Mercure est toujours très rapide. Et là, elle va traverser la Vierge quand même en, en, en à peine deux semaines. Hein. Donc, euh, soyez opportunistes cette semaine. Euh, ne retardez pas les rendez-vous. Ne les changez pas de place. Euh, essayez de suivre un petit peu euh, euh, le, votre agenda, hein, euh, vos rendez-vous et euh, bah, les choses devraient euh, bien se passer. Bah, attention à certaines euh, propositions qui pourraient vous paraître euh, très belles, etc. Mais je pense qu'elles seront trop belles pour être vraies, euh, qu'on peut vous raconter des cracks, euh, ou que... Euh, ou alors c'est vous hein, qui allez euh, euh, essayer de vous vendre <rire> en racontant des histoires à, à un éventuel employeur. Et euh, bon, c'est pas une bonne stratégie parce que euh, finalement, ça peut vous retomber dessus. Vous savez très bien. Hein? Euh, quand on envoie des bonnes vibrations à l'univers, il nous en renvoie. Et quand on en envoie des moins bonnes, et ben, il nous renvoie euh, pareil, hein, de moins bonnes vibrations. Donc, euh, faites les choses euh, de manière, euh, comment dire, correcte. Hein? Et euh, bon, ça se passera bien. Alors euh, la Vierge, c'est aussi euh, des opérations financières ou une opération chirurgicale, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, étant donné qu'avec Mars, il peut y avoir un côté chirurgical. Mais euh, bon, ça n'a rien de... aucun caractère de, de gravité, hein, je vous rassure tout de suite. Dimanche et lundi avec la lune en balance, vous serez plus détendu que les autres jours. Parce qu'il faut quand même savoir que tout ce qui est en vierge, là, il y a un côté très euh, de tension nerveuse, hein? euh, peut-être parce que euh, bon, euh, vous, vous pensez beaucoup, euh, vous imaginez, vous anticipez des choses, vous prévoyez des choses, et ça vous met euh, bon dans un état de stress. Donc avec la lune en balance, vous allez pouvoir vous détendre, il y a quelque chose ou quelqu'un avec qui vous serez et qui, euh, bon, vous calmera euh, nettement. Poisson Poissons et ascendant Poisson dans votre horoscope de cette semaine, c'est encore la même chose, toutes les planètes en vierge se retrouvent face à vous, et en plus de ça, il y a Mercure dans, le, dans la course, elle, est, elle vient de rentrer là, euh, en vierge, et elle est hyper rapide, hein, donc euh, si vous avez des discussions à mener, des rendez-vous à prendre, des démarches à faire, faites-le rapidement parce que mercure va traverser la vierge dans les 15 jours. Et mercure c'est vraiment la planète d'abord qui gère la vierge, donc elle va surpasser les autres planètes, et ensuite bon, c'est la des rendez-vous, euh, des discussions, des échanges, donc euh, c'est vraiment... Il faut saisir le moment présent, euh, si vous avez une demande à faire, évidemment, hein, bon si vous cherchez du travail par exemple, et eh bien cette semaine est excellente, prenez votre téléphone, euh, euh, écrivez des mails, enfin bon faites feu de tout bois et euh, vous en aurez très certainement des retours positifs. Maintenant, euh, ce, cet afflux de planètes en vierge euh, peut aussi indiquer des petites échauffourées, des petits problèmes avec votre conjoint ou avec un partenaire professionnel associé peut-être. Euh, Mars est également face à vous et va euh, vers euh, des dissonances dont, dont une avec Neptune. Donc euh, soyez extrêmement prudent si vous avez euh, des rapports hein, avec euh, un associé, ou dans vos rapports avec votre partenaire, euh, il est possible qu'on cherche à vous manipuler, on cherche à vous faire prendre une décision que vous n'avez pas envie de prendre. Dans ce cas, eh bien vous dites d'accord, euh, bon tu me demandes ça, ok, euh, j'ai besoin de réfléchir, laisse-moi du temps. En tout cas, mon conseil, hein, c'est vraiment de dire à l'autre j'ai besoin de temps, euh, ne me mets pas la pression, euh, euh, ça n'est pas une décision que je veux prendre euh, comme ça, sans réfléchir. Vous avez besoin de réfléchir, vous le dites, et vous ne euh, subissez pas la pression euh, de, de vos interlocuteurs, quels qu'ils soient, hein, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Mardi et mercredi seront des bonnes journées avec la Lune en Scorpion. Alors euh, c'est sûr que euh, vous aurez envie de prendre de la distance, mais justement, hein, si on vous met la pression, si on vous demande de prendre des décisions, euh, enfin quoi qu'il se passe qui vous semble un petit peu agressif par rapport à vous, hein, euh, qui aimait bien quand même euh, qu'on vous laisse prendre votre temps, eh bien justement vous pourrez prendre de la distance et demander à l'autre de ne pas vous mettre une telle pression. Je vous dis bye bye, à la semaine prochaine! Vous avez plusieurs possibilités, vous le savez, allez euh, sur rtl.fr ou appelez le 3210 et aussi euh, visiter le site du Figaro TV magazine. Bonne semaine à tous!